à m'occuper euh, des archives de Dinafor, et ça m'a donné un aperçu des systèmes qui ont été mis en place. Donc, dans un premier temps, euh, je vais vous donner un petit peu de contexte de ce que sont les archives euh, au sens général du terme, Puis, euh, alors que ce soit du point de vue historique ou du point de vue euh, légal. Puis ensuite, je vais vous donner un petit peu de contexte au niveau de la science, du coup, des archives de la science. Après, euh, on va s'attaquer euh, aux missions qui ont été faites ici à, à l'UMR de Dinafor. Et sur la dernière partie de ma présentation, du coup, je vais vous parler de ce que moi, j'ai fait ici en tant qu'archiviste, du coup, et en, euh, du coup, en, euh, les recommandations que je vais vous préconiser. Alors, en fin de vue, je vais citer euh, le PEDOC, qui est un groupe de recherche euh, mené au CNRS en 2007, qui s'est posé la question de qu'est-ce qui était un document, et euh, qui a écrit cette phrase, donc c'est rejeté qui l'a écrit, qui dit que s'il ne peut être vu ou repéré, lu ou compris, sous retenu, un document n'est d'aucune utilité. Dans la nature où il s'agit d'un artefact, on peut même dire qu'il n'existe pas comme réalité textuelle, mais seulement et éventuellement comme trace iconique. Alors Cette citation, ça nous permet de contextualiser un petit peu l'importance du partage de vos données, car comme il l'exprime, si on ne consulte pas, alors l'information elle est perdue et elle ne représente qu'un témoignage d'une époque. À ce niveau-là, c'est de l'archéologie, c'est plus l'archivage. Il faut donc s'interroger sur ce qu'est une archive. Pour ça, on va devoir remonter, donc, comme je le disais un petit peu précédemment, dans le temps et dans les voies. Du coup, euh, le concept des archives remonte à la création de l'écriture, quasiment. Euh, les premières dates d'archivage pur, c'est euh, le Sumérien. Du coup, on remonte 2500 ans avant Jésus-Christ. En France, il faudra attendre la défaite de Philippe Auguste en, 1494, en 1194 à Fredval contre Richard, Père de Lyon, pour qu'au concept de bâtiment d'archives fasse son apparition. Et c'est parce que le roi a perdu ses archives, puisqu'à l'époque elles étaient mobiles, qu'il s'est décidé à mettre des archives sédentaires. Elles ne sont pourtant pas publiques, il faudra attendre 1794 pour que celle-ci le devienne. C'est la loi du 7 Messidor de l'an 2, le 25 juin 1794. Elles se constituent donc également sur le principe du séquestre révolutionnaire à cette époque-là, donc c'est que euh, les nobles se faisaient euh, plus ou moins expulser, euh, expropriés, tués et autres, et ont récupéré tous leurs biens. Et euh, malgré tout ça, il euh, y a eu plusieurs actions qui ont été menées notamment par la Monarchie de Juillet pour essayer de rétablir et restaurer euh, les archives à leurs propriétaires. Euh, la plupart sont mal rétrogressées dans le réseau des archives parce que euh, la fuite des propriétaires ou leur disparition ou leur meurtre. Euh, une autre de ces raisons qui est très simple, c'est la valorisation des archives euh, familiales du coup, puisque maintenant les gens se sont intéressés à ces familles-là et donc elles ont pris de l'importance. C'est vraiment du, ce constat qu là qui a été fait. Suite à cette dates importante, le réseau d'archives se constitue. Donc, au début, on avait juste les archives nationales et peu à peu, on a eu donc les archives départementales, puis communales, et très récemment avec les régions, les archives régionales. Le maillage territorial important permet une meilleure conservation des archives sur l'ensemble du territoire. On parle de 4 000 km linéaires sur toute la région hein, et 90 000 gigaoctets de données à peu près pour l'année 2017. Donc, c'est des choses qui sont très conséquentes. Et pour cela, il y a des lois qui ont dû être adoptées et qui ont été réformées à certaines époques. La plus importante, c'est la loi L211 du Code du patrimoine, dont la dernière modification remonte à 2016, pour inclure les données également là-dedans. Cette loi dit que les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur fonction. En résumé, ce que dit ce texte, c'est que toute personne travaillant pour la fonction publique doit verser des archives. Or, l'INRAE, vous êtes de la fonction publique. Ici, l'INRAE, c'est la fonction publique, donc vous devez vous conformer à cette loi. Et ça ne peut pas être une option sur la durée, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir se mettre à cette loi-là. Et c'est obligatoire. Alors, il y a d'autres lois que je passe vite fait, qui sont la L214 et la L215, c'est ce qui va encadrer également donc, euh, les archives privées euh, d'entreprises privées qui travaillent pour le public et les archives privées en elle-même pour la L215, qui définit que tout ce qui ne rentre pas dans la l 211 et la L214 sont des archives privées. Voilà. En sciences, du coup, euh, toujours en France, le concept d'archives fait son apparition à l'Académie des sciences. C'est dès 566 qu'on se pose cette question. Le truc, c'est que c'est en 1880 seulement qu'il y aura un service propre à l'Académie des sciences, du coup, qui va voir le jour. Et peu à peu, chacun des aspects de cette science va être couvert. Alors, d'une part, par le développement des archives universitaires, puis par intérêt pour le domaine de la science dans le monde de l'histoire. Alors, ce de, cette euh, clarification-là, enfin, cet euh, intérêt-là, se fait à partir de 1960. Euh, il faut voir que ce ne sera pas envisagé avant 1980, et ce sera vraiment établi à partir de 1980. Où il y aura une vraie politique d'archivage dans ce domaine-là. Euh, ce qui va... Euh, gérer cette euh, politique, c'est l'Aurore. L'Aurore, c'est l'archive des universitaires, des rectorats, des organismes et de la recherche du mouvement étudiant. C'est dirigé par l'AAE, l'Association des archivistes de France. Et Ils ont pour but de rédiger les procédures et d'établir les plans de classement entrant dans son périmètre. C'est-à-dire que typiquement, à l'UNRAE, il y a des procédures qui ont été confiées à l'Aurore pour rédiger ce genre de, de domaine. Euh, alors Le truc, c'est que c'est très généraliste et ça a du mal à s'adapter. Parfois, on y reviendra après. En plus de ça, évidemment, euh, il y a eu des actions politiques qui ont été menées euh, à divers niveaux, et notamment c'est le cas de l'INRA en, enfin, à l'époque, puisque c'était en 1990 à peu près qu'ils se sont lancés là-dedans. Et le problème, c'est que c'est une tâche qui est euh, assez compliquée, qui demande une réflexion euh, assez dense, et ça n'a pas été mené jusqu'au bout. Et il y a eu des hauts débats, des et euh, du coup, on en est à l'heure actuelle au point, donc en 2022, de, ce, de cette réflexion-là, c'est que ça n'a pas été mené sur long terme, donc on est un peu perdu. Ils ont engagé pour essayer de rétablir un petit peu cet ordre-là Bay, qui est du coup l'archiviste de l'INRAE à Paris. Elle a également euh, aidé d'un assistant de conservation dont j'ai oublié le nom, euh, qui donc s'occupe des archives euh, des personnes qui travaillaient à l'INRAE. Ils avaient 3 km linéaires à son arrivée euh, et ils ont supprimé sur ces 3 km 900 mètres parce qu'il n'y avait pas d'inventaire d'archives qui avait été fait, et du coup c'était illisible, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Ils ont dû juste purement et simplement supprimé Après ici, au niveau du département, on va voir donc Laurent Burnel, on va parler de ce qu'il a fait également ici, dans, juste après. Et évidemment, moi-même, qui, au travers de ce stage, j'espère, a contribué à l'avancée de l'archivage scientifique. Alors, c'est sûr que moins que mes collègues, mais j'espère au moins contribuer à l'amélioration du partage du savoir entre chacun. Car l'archivage, c'est vraiment ça, La ce qu'il va falloir entendre, c'est que euh, c'est avant tout du partage. Du coup, euh, ce partage, évidemment, il se forme dans le temps. Euh, C'est La fin du XXe siècle a vu apparaître pas mal de nouvelles technologies qui ont permis une plus grande transmission de l'information. Alors d'abord avec l'apparition de l'ordinateur, évidemment, aussi l'intensification euh, d'une manière générale euh, des procédures administratives qui a induit beaucoup de euh, documents euh, supplémentaires et ensuite évidemment des stockages annexes à l'ordinateur qui était donc la disquette, le cd, dvd, la clé USB, et désormais donc internet et le cloud et conséquence directe de cette terre de l'information c'est la surcharge informationnelle, l'infobésité comme on l'appelle. On perçoit tellement d'informations qu'elles se noient entre elles et sans un système de classement avancé, ce serait désormais impossible de retrouver la moindre information. Alors il faut entendre ici que je parle à grande échelle de partage, je ne parle pas dans un espace personnel, dans son ordinateur on a sa propre méthode de classement, et on peut s'y retrouver. Je parle vraiment dans un partage communautaire. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des 4000 km linéaires. Il faut bien se rendre compte que 4000 km linéaires, si on n'a pas un système de classement, on ne peut pas s'y retrouver. Donc, il faut des systèmes de classement qui permettent ça. Évidemment, il euh, y a aussi des outils qui vont permettre cette recherche. Et avec Internet, c'est les moteurs de recherche qui sont se faire de lance. La question donc qui se pose, c'est comment un lieu n'ayant pas à sa disposition de moteurs de recherche aussi performant que Google, DocDocGo et autres, est soumis à des réglementations comme la l 211 peut s'adapter à l'ère de la surinformation d'un point de vue numérique ou physique eh bien, Cette adaptation s'effectue au travers des diverses missions menées par les services qualité de l'ensemble du personnel de l'INRAI, que cela soit au service des archives, donc situées à Paris, ou le service qualité de, du département lui-même. La politique d'archivale au sein de, de Force s'inscrit donc en droit de ligner les travaux effectués de plus haut niveau, tant au niveau de la politique internationale et nationale que celle propre à avec la politique FER, notamment, et s'intègre notamment sur les questions du cycle de vie des données, de l'open science et donc de la politique FER. Si on détaillera pas l'intégralité du tableau, le plan action annuel, il est important de constater que de nombreuses actions allant dans le bon sens ont déjà été entreprises. En commençant par le document d'accueil des non permanents et notamment une partie concernant la sauvegarde de la recherche sur le long terme via Danaxov, ce qui permet à tout un chacun en fait, de pouvoir retrouver les documents à l'intérieur de sa sauvegarde. Et on, il faut voir que c'est quelque chose qui, même si à l'heure actuelle, c'est encore un peu bancal parce qu'il y a des différences entre sauvegarde et archivage, ça permet à minima de savoir que c'est possible de retrouver quelque chose là-dedans. C'est hyper important de se dire que c'est un premier pas qui a été fait et c'est le premier pas qui doit enchaîner les autres. Et après, il y a évidemment d'autres choses qui ont été faites. Le fait de donner une sensibilisation plus large à cet aspect, notamment il y a la diversité des affiches et des comptes rendus qui permet à minimise que l'ensemble du personnel soit au courant qu'il y a des missions qualité qui sont faites sur des projets d'archivage des données, de cycle de vie des données, ça permet aux gens de baigner dans cette ambiance et qui est propice à un cadre de partage. Si les gens ne sont pas imprégnés en permanence de cette idée de cadre de partage, ils ne peuvent pas penser au partage. Il y a aussi le fait qu'il y ait la prolifération d'outils. Là, je vais nuancer un petit peu, ça joue euh, dangereusement quand même avec la limite de la surcharge d'informations. Je vais penser notamment là au SharePoint, euh, qui, euh, bon gré mal gré, euh, est un peu tentaculaire à l'heure actuelle, mais ça permet moins à ce que tout le monde utilise le même socle d'outils communs et donc une communication plus simple entre les producteurs. Pour expliquer ce qu'est un producteur dans les producteurs, ce sont les producteurs d'archives, c'est-à-dire toute personne qui va produire des archives. Et je rappelle qu'ici, l'INRAE, tout le monde produisait des archives du coup. Et... L'avantage, c'est que du coup, comme Ibis, tous les producteurs utilisent le même outil, pour un même sujet, il n'y a pas trois outils qui font la même chose. C'est un seul outil qui fait une fois la même chose. Du coup, on peut se permettre de se transférer des informations plus facilement via un seul outil. Et évidemment, il va y avoir la démarche Calinou avec son affiche qui se veut plus respectueuse du cycle de vie des données, en expliquant notamment les diverses étapes du cycle de vie des données. Il est à noter que d'ailleurs, le repas management que moi je compte mettre en place s'insère quasi parfaitement dans cette démarche. Je reviendrai aussi un petit peu dessus plus tard. Et ça permet la réutilisation des données, qui n'est qu'au final une étape du principe de record management. D'autant que les producteurs ont la possibilité d'interagir avec les affiches pour demander des éclaircissements. Il y avait deux affiches côte à côte. Il y avait celle-là qu'on voit ici. Hop. Alors, raté évidemment. Je me suis trompé le bouton. Là, il y a cette affiche-là qu'on voyait. Et il y en avait une autre à côté qui était vierge et sur laquelle on pouvait écrire nos attentes, les questions, les éclaircissements et tout ça. Ça m'a aussi aidé à voir quelles étaient les problématiques ici de qu'est-ce que les gens se posaient comme questions. Du coup, moi, au sein de mon stage, j'ai dû me poser pas mal de questions. Alors, dans les premiers jours où je suis arrivé, évidemment, il a fallu que je traite du fonds de Annick Gibbon, donc, qui est une collègue qui est partie à la retraite il y a cinq ans. Si je ne dis pas de bêtises maintenant, on me corrigera. Euh, et ça représentait 4 mètres linéaires, donc très petit. Euh, Ce n'est pas très compliqué. Ça allé sur une période de 42 ans. Et l'inventaire, il n'a vraiment pas été très dur à faire. Donc, l'inventaire, c'est vraiment dire, euh, dans telle boîte, il y a tel document. Et il faut le faire un par un. Ça va très vite. Ce n'est vraiment pas la question qui a été compliquée. Le problème, ça a été qu'il a fallu traiter de la conservation des données et surtout celle du contexte. Je m'explique. Euh, moi, je suis dans un milieu qui est d'une culture de l'administration. C'est-à-dire qu'on parle administration, on parle... À l'égalité, on s'appuie sur ces trucs-là, principalement. On va parler, évidemment, histoire quand on fait de l'histoire avec les vieux documents et tout ça. Mais euh, moi, je m'oriente plutôt vers les archives contemporaines qui sont donc euh, très récentes. Or, ici, à Dinafort, ben, en fait, les gens, ils parlent science. Alors, moi, je ne connais rien en science. Euh, J'arrive, je, je, je, je ne sais rien de ce que vous faites. Je, je, y a pas, je, je ne sais absolument rien. Et il n'y a pas d'unicité, en fait, entre les chercheurs. Deux chercheurs côte à côte, ils étudient pas le même domaine, ils n'ont pas les mêmes terrains, ils n'ont pas les mêmes projets. Et c'est très compliqué, du coup, de voir tout ce que je pouvais faire pour euh, résoudre les problèmes. Alors, évidemment, il a fallu que je résolve à peu près tous ces problèmes en deux mois. Ce n'était pas possible. Il a fallu que je cible des étapes. Donc, du coup, la difficulté de mon ça remplace sur l'importance de la conservation des archives. Il y a les référentiels de gestion donc, qui ont été fournis, donc, comme disais-je précédemment, par euh, l'Aurore et euh, également par l'Inasb. Ça n'adapte pas forcément à Dinafort. Donc, il a fallu que je repense à tout ça. Il a fallu que euh, je revoie aussi comment on traitait les données en elles-mêmes. C'est-à-dire que euh, moi, je vois le traitement de ce qu'on va en faire. Vous, vous envoyez les bénéfices et la pertinence dessus. Euh, moi, c'est vraiment une histoire de OK, je peux en tirer l'histoire. Non, oui, OK, oui, non. Voilà. Là, c'est vous, ça vous allez dire est-ce qu'il y a des données importantes là-dedans Oui. Ça peut être comparé avec une étude de l'époque ou ça peut être comparé avec une étude de actuelle. Donc on va conserver. C'est surtout ça qu'il a fallu que je change dans mon état d'esprit et du coup ça m'a amené pas mal de difficultés qui ont euh, eu plusieurs gros aspects. Ça m'a amené deux trois constats. Déjà le premier c'est que le fond a été morcelé, c'est-à-dire que j'ai quatre matinères euh, donc dans la pièce à côté. Mais en fait, il y a aussi euh, des maîtres en plus dans le bureau des stagiaires. Il y en a dans le bureau de euh, Diane Quéré et dans celui de Cécile Barnaud. Et ces trucs-là, je n'ai pas pu les traiter forcément, puisqu'ils ne sont euh, pas là où ils devraient être. Du coup, en vérité, je n'ai fait qu'un inventaire partiel. Alors, ce qui m'a amené donc, à plusieurs constats. Le premier, c'est que le versement des archives à Dinafor, c'est une pratique qui n'est pas courante. Alors, ça devrait être une norme, je répète encore une fois, la L211, tout ça, tout ça. Euh, il faut que l'on puisse permettre la réutilisation de ces données, et pas seulement pour soi, mais aussi pour l'ensemble de nos collègues. Si bien sûr, l'environnement, euh, donc là, l'environnement social, hein, j'entends les collègues et tout ça, il n'est pas hostile, il n'en reste pas la su sujet à la sensibilité de tout un chacun, de la perception de la propriété sur les travaux menés, alors qu'à tous les niveaux, les recherches sont publiques et doivent donc rester dans le domaine public. De par cette mauvaise pratique des versements et de la collecte de la recherche, euh, tout le reste de la de la chaîne s'effondre nous on appelle ça la, les 4 C collecte donc collecte c'est le fait de récupérer des documents classement donc ça c'est l'inventaire conservation ben, du coup conservation sur la longue durée pour la pérennisation et euh, dernier point c'est la communication et du coup comme il n'y a pas la collecte mais ben, on ne peut pas classer correctement comme on ne peut pas classer correctement on ne peut pas conserver sur la longue durée et comme on ne peut pas faire ces trois derniers points on ne peut pas communiquer ensemble le deuxième constat que j'ai pu émettre mettre sur ces pratiques c'est que la démarche qualité fait ce qu'il peut du coup pour euh, rattraper le retard qui a été accumulé euh, au sein de l'administration Mais il y a quand même un manque d'implication à tous les niveaux. Je reviendrai dessus en détail au moment où je parlerai de l'enquête, mais euh, c'est vraiment euh, du cas un peu euh, paradoxal. Je, vous verrez pourquoi à la fin. Et le troisième constat est que si des plans généraux ont été dressés, donc là, je parle de tous les plans Open Science, FAIR euh, et tout ça. Il n'y a aucune démarche qui a été entreprise à un niveau particulier. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur ai parlé, euh, quand j'ai demandé, demandé mon enquête, ils m'ont dit « Ouais, j'aimerais bien que tu me dises comment je peux faire, moi, mon niveau. » Le problème, c'est que du coup, c'est très compliqué. Et les producteurs veulent faire, mais ils ne savent pas comment faire. Du coup, c'est ça le, le, le problème. Donc, à la suite de mon bilan, j'ai entrepris d'intégrer une politique d'archivage cohérente avec ces constats. Alors, celle-ci doit correspondre à la fois aux besoins des membres de l'INAFOR, tout en respectant les critères obligatoires de la loi. Le risque qu'il y a, évidemment, c'est que cette nouvelle politique d'archivage, elle alourdisse encore plus les procédures de classement mis en place par le service qualité. Et qu'au final, tout soit abandonné, par peur, alors, soit de mal faire, soit parce que les procédures, euh, c'est un peu compliqué, ou simplement par incompréhension, on ne sait pas ce qu'on nous demande. Et du coup, ben, ben, on ne fait pas. Donc, l'idée d'un processus d'archivage par record management, c'est imposé à moi. Alors, contrairement à l'archivage classique, euh, celui-ci il intègre dès la création d'un document des notions de durée d'utilité administrative, le temps qu'on estime pour savoir si un document sera utile, et le sort final, donc conservation sur la longue durée ou destruction. Alors, si ça demande un travail en amont, qui est notamment réalisable via les plans de gestion de données, ce principe a l'avantage d'offrir plus de souplesse sur la durée. Et notamment, il est régi par une loi, enfin, par une norme ISO, qui est la ISO 1589-1. Et ça sert de guide informatif et indique notamment plusieurs procédures à faire au préalable, dont les deux plus importantes sont la captation de tous les types de documents qui sont créés et une enquête pour adapter au mieux le care management aux besoins des producteurs. Alors, euh, la captation de tous les documents, ça ne pouvait pas se faire. Je n'avais pas le temps de le faire. C'était très long. Ça demandait à, demandait à chaque personne ici présente de, leur, euh, de me dire quels documents ils produisaient. Tous les documents, donc les scripts R, les PDF, les PowerPoint, tout ça. Tout ça, il fallait que les personnes et de tout le monde, du coup. Mais je pouvais au moins mener l'enquête. Donc, pour ça, j'ai demandé à une dizaine de personnes dans l'UMR de Dinafort, euh, qui représentait donc les divers pôles qu'il pouvait y avoir euh, de si vous voulez bien faire une enquête. Donc, cette enquête, il euh, y avait 7 à 8 questions. Ça durait entre 30 et 45 minutes. Et euh, ça me permettait euh, d'avoir au moins ces informations-là et de pouvoir mener une, euh, des recommandations à la fin qui seraient cohérentes. Alors, elle a eu pour but de mieux comprendre, du coup, les attentes des producteurs. Permettre une plus grande compréhension des attendus de ceux-ci de vis-à-vis de la production archivistique, les questions reposant essentiellement donc sur des thèmes plus ou moins détournés de l'archivage, tout en parlant des outils comme le PGD. Le but était de découvrir les points communs dans les pratiques, mais aussi des distinctions entre chacun et comprendre quels pouvaient être les points de tension. La dernière question que j'ai posée, quant à elle, est reposée principalement sur la collaboration des participants pour savoir ce qui leur semblait le plus important dans une procédure de classement. Alors, il ressort de cette enquête plusieurs aspects positifs, dont la plus importante est que l'ensemble des personnes enquêtées a la volonté de vouloir améliorer le partage des données. C'est super positif, ça veut dire que les gens ont envie que ça change. Le problème, c'est que euh, du coup, ça ne repose pas sur du social, ça repose sur du pratique. Ce point, ça se ressent d'ailleurs dans la question euh, où j'ai demandé si les gens avaient fait des PGD. La plupart m'ont dit oui, j'ai fait des PGD, mais ça a été souvent rédigé en début de projet, ça n'a pas souvent été repris. Ça a été fait de manière sommaire et les questions n'ont jamais été approfondies plus que la nécessité. Alors, ça s'explique déjà parce qu'il y a une procédure sur le PGD qui est très méconnue et qui est très rebutante par son aspect administratif. J'en ai bien conscience. Le truc, c'est que le PGD, c'est une porte d'entrée vers tout ce qu'on a vu précédemment. Et ça permettra réellement d'améliorer l'archivage au niveau de la réexpatriation des données. Un des autres aspects de ceci est la nécessité de conserver. Alors, quand je demande cette question, l'ensemble des, des documents qu à chaque fois, c'était ça. C'est, est-ce que vous conservez l'ensemble de vos documents Les gens me disaient oui. Et ensuite, je leur demandais, est-ce que vous consultez l'ensemble de vos documents Et ils me disaient non. Donc là, on voit qu'il y a un problème, il y a un petit paradoxe. C'est que la plupart des producteurs, ils s'accordent à dire que ce n'est pas nécessaire de tout conserver, qu'eux-mêmes ne consultent pas tout, que l'ensemble des documents qu'ils qu gardent ne sont pas nécessaires pour consulter un ancien projet mais ça ne les empêche pas de conserver l'ensemble des documents. Alors, avec un système de classement propre à soi, hein, donc ça leur permet de retrouver facilement les documents et tout ça, mais ça semble assez contradictoire quand on compare, coup, les deux, énoncés, les deux énoncés côte à côte. Mais, alors forcément, ça s'explique aussi parce qu'il y a une pratique de réutilisation propre à chacun, c'est-à-dire qu'au euh, lieu d'aller faire du collectif, on va regarder d'abord ce qu'on a fait chez soi. Euh, en majorité, les personnes enquêtées ont répondu qu'ils ne partageaient pas l'ensemble de leurs documents, mais seulement une partie, donc ils partageaient que ce qui était vraiment important à leurs yeux et il y a également la crainte de perdre des documents qui pourraient leur être précieux et du coup la réflexion se porte alors sur l'émotionnel du on ne sait jamais et le on ne sait jamais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent c'est oui je pourrais m'en servir plus tard donc on ne sait jamais je vais euh, je vais le garder alors si le partage d'un maximum de monde euh, a été fait, donc là je parle du fait que euh, souvent les gens ils partagent à des très grandes échelles plutôt qu'à des niveaux locaux, donc notamment avec des GitLab, des Postgre, euh, des HAL et tout ça, euh, le partage au niveau local, ça ne se fait pas. Et c'est dommage parce que ça privilégie aussi des axes plus courts qui permettent d'autres interactions et qui permettent de retrouver des informations à plus petite échelle. Du coup, des outils qui permettraient un partage euh, d'informations à plus courte distance ou de permettre une meilleure recherche sur les informations des informations, des, des outils plus généraux, ça pourrait être efficace. Mais ça, ça va passer par une centralisation des informations, des outils internes et externes dont peuvent disposer l'ensemble des producteurs d'archives. Après, il n'y a pas de solution miracle non plus. Dans tous les cas, le constat que le réalisent les producteurs, c'est qu'il faut reconnaître que les solutions proposées soient cohérentes avec le terrain actuel. Et une des solutions les plus mises en avant par les producteurs eux-mêmes est la description de leurs jeu de données, via les métadonnées, et notamment aussi la standardisation des nomenclatures. De Alors, on m'a dit aussi que c'était peut-être un petit peu psychopathe de, euh, de faire une nomenclature commune, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche parfois, et notamment en archive. Alors, l'homogénéisation des pratiques de classement, c'est quelque chose qui euh, a été aussi relevé. Donc ça, ça passe donc par des documents de classement communs que j'ai rédigés, euh, qui seront en annexe plus tard et euh, qui permettront aussi, effectivement, d'avoir des pratiques communes de classement. Ça permettra que tout un chacun puisse passer de l'un à l'autre. Et évidemment, il faudra s'appuyer sur le travail du service qualité et la vigilance de chacun sur son propre travail. Du coup, moi, j'ai formulé quelques recommandations qui sont euh, au nombre de six. La première, c'est évidemment qu'il va falloir s'organiser en commun. Il va falloir porter la réflexion sur un référentiel de gestion propre à Dynacor, se tourner vers des logiciels non propriétaire, pour la simple et bonne raison qu'un euh, logiciel propriétaire a des avantages que dans le temps, on ne sait pas s'il va perdurer, donc que son format peut ne plus être pérenne. Et s'axer sur la, la, la réexploitabilité des données. C'est-à-dire qu'un euh, moment partagé pour partager, c'est pratique, mais il faut penser à partager en global pour qu'il y ait une exploitation des données et pas juste stocker des documents. Ensuite, il faut euh, penser à ne pas séparer les fonds pour en faire des dons aux collègues. Euh, effectivement, euh, si euh, les, les collègues en ont besoin et qu'ils vont consulter directement dans les archives, le but c'est que tout le monde puisse y accéder et ne pas perdre d'informations qui vont être pertinentes. Euh, tout à l'heure, on parlait de la surcharge d'informations. Là, ce serait l'inverse. Ce serait qu'on perdrait des informations qui pourraient nous être utiles parce que euh, c'est qu'on savait quelque part et qu'on en a pas conscience. On ne sait pas que ça existe en fait. Évidemment, utiliser donc plus régulièrement des PGD qui serviront à la rédaction des inventaires et des plans de classement. Ça, euh, je ne reviens pas là-dessus. Fournir euh, un guide de classement au début de projet, donc que ce soit au niveau du numérique ou euh, du physique. Donc, ça se va demander par demander aussi de l'autre côté des inventaires euh, des fonds euh, physiques. Donc, les fonds, c'est l'ensemble des documents des fonds physiques ou des fonds numériques. Et enfin, évidemment, donc, prendre du recul sur sa propre production pour organiser son classement. Ça demande de temps en temps de s'élever de ce qu'on est en train de faire, de se dire, OK, je prends quelques instants pour regarder ce que je fais. Est-ce que je pourrais axer un petit peu tout ça Est-ce que je peux reclasser un petit peu tout ça Le faire et on y gagnera du temps. La dernière solution, j'en parle euh, très brièvement, c'est qu'évidemment, il faut engager du personnel qualifié au sein de l'Inrae, pas euh, spécifiquement l'INAFOR, hein, Là, je parle vraiment à un très haut niveau euh, pour que des gens euh, puissent s'interroger sur la question. Typiquement l'INASB, hein, mais ce serait être un peu partout sur tous les sites. Euh, il faut que j'en parle malgré tout parce que, effectivement, ça me semble pertinent. En conclusion, du coup, pour ben, moi, dans l'ensemble, la direction prise euh, depuis quelques années, elle s'améliore grandement au niveau de la qualité du service d'archivage. Il y a une véritable volonté de faire mieux, donc c'est vraiment très positif. Maintenant, il en va de chacun euh, à l'UMR de prendre le temps d'appliquer les méthodes qui leur sont proposées et d'intégrer les enjeux propres à l'archivage. Celui-ci ne repose pas sur le simple fait de conserver les documents poussiéreux. Le mais bien de servir de support à la réutilisation. Un document que l'on ne consulte pas n'est pas une archive, mais une relique du passé. Et on en revient à ce que je disais au premier. Merci à vous.